Hey, hey, hey! Salut, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, quand je tourne la vidéo, je vais bien, <rire> grâce à Dieu. Euh, donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi euh, des, des réactions que je pense que si tu es chrétien ou que tu es issu d'une famille chrétienne, tu as déjà vécu <rire> des situations assez drôles. Et n'hésite pas à me dire si tu as déjà vécu ces situations ou pas. On y va c'est parti est ce que toi aussi ça t'arrive en fait des fois tu vas dans, tu vas dans ton lit donc il est 20 h ok c'est l'heure de dormir tu vas dans ton lit et pendant que tu es tranquillement en train de dormir, soudainement, tu as ce réveil brutal qui te dit yeah, bah, j'ai pas prié. <rire> Genre, tu dors en paix, mais tu te réveilles dessus parce que tu te dis Hé, hey, si je prie pas, je vais être attaqué par les démons ce soir. Je vais faire des cauchemars et tout ça. Entre nous, on sait que c'est pas, pas vrai. Hein? C'est pas parce que tu as prié une nuit que ça y est, tous les démons vont te déchaîner. La protection de Dieu est sur toi de, de ton réveil jusqu'à ton coucher. Le temps. Quand tu vas à l'église et qu'on te dit il y a agape, faut être franc là, il ne faut pas faire des mensonges, hein. faut être franc. Est-ce que quand on te dit qu'il y a un moment d'agape, tu fais partie de ces gens qui restent pour manger? Ou tu fais partie des gens bien qui restent pour la communion fraternelle? Ne mens surtout pas, dis la vérité. Tu restes pour manger ou pour passer le moment avec tes frères? Est-ce que tu as déjà senti euh, ce moment de, de gêne? Quand tu es à l'église le matin <rire> et que le pasteur dit euh, donc le pasteur il dit euh, bon ben dites à votre voisin euh, bonjour saluez le euh, ou bien dites à votre voisin dieu t'aime et toi tu te retournes mais le voisin qui est à côté de toi là lui là là il se dit non je ne tourne pas vers toi qui est déjà retourné mais il se tourne vers l'autre là bas et toi tu es en mode amen non ça, je pense qu'on l'a tous déjà fait. Et surtout dans ma famille, ils aiment trop faire ça. Mon mari, ah, elle espère en la matière. Le repas est servi, il est midi. Tout le monde est assis autour de la table. Tu te sers. Moi, je suis de ceux qui se servent en premier. Franchement, je vous le dis, je me sers en premier. J'ai faim, <rire> j'aime manger. Donc, je me sers, chez ma mère surtout, bref. Je me sers, et là, tu mets la première bouchée dans ta bouche. Il y a ton mari qui te fait, tu as prié est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de manger déjà alors que tu n'as même pas encore remercié Dieu pour ce repas Moi j'avoue, hein, des fois j'oublie des... Ça, obligé, obligé, vous avez déjà vécu ça. Quand vous êtes à l'église, le pasteur, il prêche, sa, sa, il fait sa prédication, tranquille. Et d'un coup, il dit, euh, oui, le, le Saint-Esprit... Il appelle la jeune fille qui a les cheveux lâchés, bouclés, avec un pull bordeaux, lacoste, une jupe en jean taille haute et des pieds nus. Tu fais vu <rire> Non, est-ce que tu as déjà vécu ce moment où, euh, quand le pasteur prêche, tu as l'impression qu'il te parle à toi et rien qu'à toi Et tu en mode, est-ce que tout le monde sait que c'est à moi qu'il parle Est-ce que tous les regards sont vraiment plantés sur moi là ah, tu as envie de te mettre comme ça là. <rire> Qu'est-ce qu'il y a comme chose encore que qu'on a déjà tous vécu, je pense euh, Ah, et ça, est-ce qu'on t'a déjà dit aussi Ah ouais, mais quand tu es chrétien, vous, les chrétiens, vous n'avez vous pas d'humour. Parce que tu ne rigoles pas sur les blagues qu'ils font à propos de Jésus. Non, mais tu as envie de dire à ces gens, mais est-ce que moi, je me moque de quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui sont chers à tes yeux Jésus est cher à mes yeux, Jésus c'est mon intime, tu peux pas te moquer de lui, et je ne peux pas surtout rigoler à la blague que tu fais. Mais c'est logique ou pas les gens C'est logique, selon moi c'est logique. Oh, les gens, bref, en tout cas j'ai donné plein de situations, je sais pas si la vidéo va être top, à la base je voulais faire euh, des, des mini scènes, mais bon, les moyennes ne sont pas. Mais j'espère que la vidéo sera quand même bien et euh, qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me mettre les autres situations que tu penses qu'on a tous déjà vécu en tant que chrétien et puis qu'on rigole un petit peu ensemble que Dieu bénisse ta famille, toi tes projets professionnels ainsi que personnels et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, bisous